Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Dans ma vidéo du 18 septembre, j'avais analysé la grande similitude entre la faillite actuelle du promoteur chinois Evergrande et celle de la banque Lehman Brothers qui, rappelez-vous aux USA, avait déclenché en 2008 la crise qui avait emporté le système financier occidental. Aujourd'hui, je fais un nouveau point avec vous de l'évolution de cette affaire. Vous allez constater que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Nous verrons en deuxième partie ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment les investisseurs peuvent protéger leur portefeuille boursier dans une situation actuelle. Comme d'habitude, je ne prétends pas détenir la vérité. Le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qui se passe pour anticiper l'avenir malgré la propagande des médias du système. Et d'ailleurs, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est de plus en plus encadrée. Mais mon blog et ma newsletter resteront toujours des espaces de liberté où nous pouvons nous exprimer sans réserve. Donc, pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, bah n'hésitez pas à vous inscrire. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos et vous l'avez compris, plus le temps passe, plus les contenus seront. La différence de qualité entre ce qu'il y a au niveau de mes écrits et de ce que je peux dire dans les vidéos sera importante. Les liens d'inscription sont toujours dans la partie accessible par le plus P2S majuscule de centimètres au-dessus de la zone des commentaires. Donc revenons à l'objet de cette vidéo, rappelons les faits, le promoteur Evergrande dont l'action en 4 mois a perdu 90% de sa valeur, a révélé ces jours-ci la crise de trésorerie qui le frappe. Donc, voyons maintenant ce qui va se passer, les nouvelles de Chine de ces dernières 48 heures ne sont pas vraiment rassurantes. D'abord, contrairement à ce, que, à ce que rapportaient jeudi plusieurs médias, il semble que finalement le groupe n'ait pas pu régler hier l'échéance d'intérêt de 86 millions de dollars qui se présentait. Alors qu'il y a quelques jours, les médias que j'avais consultés étaient très optimistes sur la survenance, de, enfin le paiement effectif de cette échéance. Et d'ailleurs, au niveau des, des marchés financiers, des bourses, ça avait permis un petit rebond euh, suite à... Ben, suite à au marasme larvé qui, euh, qui s'est emparé des marchés financiers depuis que l'affaire Evergrande a éclaté. En même temps il faut savoir qu'il devra sortir de ses caisses vides à titre d'échéance d'emprunt 300 millions d'ici la fin de l'année et à 1 milliard l'année prochaine. Donc, autrement dit c'est mal barré et en d'autres termes cela ressemble fort à la chronique d'une faillite annoncée. La cessation des paiements d'Evergrande signifie la faillite de nombreux fournisseurs et ça il faut, il faut, le, il faut le comprendre euh, pourquoi euh, pour ce qui est des fournisseurs euh, c'est clair, hein, si vous avez un, un, gros, un gros client qui cesse de vous payer euh, pour beaucoup de boîtes c'est fatal parce que beaucoup de boîtes ne sont pas suffisamment diversifiées au niveau de leurs clients et puis ce qui est moins évident et qu'il faut développer un petit peu c'est que c'est aussi la possibilité de chute d'autres promoteurs en Chine alors quelle est la, la raison pour laquelle je dis ça eh Bien, c'est que il ne faut pas s'imaginer que le cas d'Evergrande dans, dans le secteur de la promotion en Chine est un cas particulier. C'est certainement un cas un petit peu plus aigu que d'autres du fait de la taille gigantesque du promoteur, du fait peut-être que les, le management a un peu pété les plombs au niveau de, de ses ambitions de, de développement. Mais c'est surtout que, euh, fondamentalement, le, les équilibres financiers des promoteurs chinois sont très détériorés, autrement dit ils sont beaucoup, beaucoup trop endettés par rapport à l'ensemble de leur bilan et le fait que le deuxième promoteur en taille se casse la figure va forcément inciter les investisseurs à penser que ça, ça peut fort arriver aux autres et qu'autrement dit leurs investissements chez les promoteurs immobiliers euh, ça ne vous pas tripette autrement dit il faut se dépêcher de récupérer cet argent donc à partir de là évidemment ça ne peut que précipiter la chute des autres promoteurs. Alors, qui dit chute des promoteurs, dit évidemment, comme pour Vergrande, chute des fournisseurs, etc. etc. Donc, en bout de chaîne, eh bien, on arrive à un risque de faillite des banques. Alors, quand je dis un risque, le risque, c'est tant qu'on est au niveau de ce qui se passe chez les promoteurs, au stade du risque. Mais à partir du moment où les choses se vérifieraient, se, où cet enchaînement se propagerait, se propagerait au niveau des promoteurs et de leurs fournisseurs, pour les banques, c'est plus un risque. Ça serait des faillites certaines. Alors, cette affaire, il faut le rappeler, éclate au grand jour actuellement, mais euh, comme tout ce qu'on découvre subitement euh, par, la, par la grâce des, des, des médias, euh, ce ne pas, ça ne s'est pas fait euh, de, de la veille au lendemain. C'est en gestation depuis longtemps, et en l'occurrence, bien sûr, pour qu'un promoteur de cette taille se casse à figure, ça fait des années que la situation se dégrade. D'ailleurs, en 2008, le gouvernement de Pékin avait classé Evergrande comme une société systémique. Alors, il y a de bonnes raisons à cela et ces raisons, je vais vous le donner. Euh, il y a une société de fourniture de données qui s'appelle Refinitiv. Euh, elle a pour clients, eh bien, euh, des, de manière indirecte, des, euh, des courtiers en bourse qui ont besoin d'informations, évidemment, pour leurs clients investisseurs, dont je fais partie. Et parmi les clients de Refinitiv, eh euh, il y a euh, le. Le courtier en bourse dont je, me, dont je suis client qui s'appelle De Giro, et qui fournit évidemment des informations à longueur de, de journée euh, sur, euh, bah, sur l'environnement le, euh, économique, financier, politique, etc., de façon à aider euh, les, les investisseurs dans leurs leur décisions. Alors donc j'ai vu donc un article de Via Infinitive qui publie un résumé des connexions des Vergrandes avec le reste de l'économie chinoise et mondiale c'est quand même pas négligeable voilà, voilà ce que ça donne les engagements financiers du groupe concernent 128 banques et plus de 120 institutions non bancaires autrement dit, institutions non bancaires mais financières évidemment donc ça veut dire qu'en en Chine euh, en, enfin en Chine ou au niveau mondial mais je pense principalement en Chine il y a 250 banques 250 organismes financiers qui sont euh, ben, pourvoyeurs de crédit des Vergrandes, donc ben, la faillite des Vergrandes va forcément causer des difficultés plus ou moins graves selon leur niveau d'engagement à cet établissement. Il est utile de dire qu'avec une stat qui est du niveau de 250, il y aura forcément certains qui peut-être vont faire faillite ou, ou, ou se trouveront dans des situations qui, qui ne peuvent qu'inquiéter beaucoup les acteurs de la finance et les investisseurs. Donc des retards de paiement pour déclencher des situations de défaut, car certaines institutions financières sont exposées à la fois directement et indirectement via des instruments financiers de différentes natures. Bon, autrement dit, en clair, vous avez des banques qui ont prêté l'argent à Evergrande et qui, en même temps, ont investi euh, ben, dans des trucs, on va dire peut-être du genre subprime, vous voyez, des, euh, des espèces de, de machins euh, dont les sous-jacents sont plus ou moins fumeux et parmi lesquels il y a des dettes du secteur de la promotion et donc notamment des dettes d'Evergrande donc vous voyez, vous prêtez à Evergrande directement vous investissez à côté de ça dans des trucs plus ou moins bizarroïdes dont on sait que parmi les créanciers enfin parmi les, pardon, les débiteurs, il y a Evergrande ce qui ne peut que les inquiéter aujourd'hui et inquiéter les clients de ces banques sur le marché de la dette en dollars Evergrande représente 4% de l'encours total de dettes à haut rendement émise par le secteur immobilier chinois. bon là j'enfonce je, une porte ouverte donc un défaut pour évidemment provoquer un mouvement de, de vente sur ce segment de marché et même au niveau des bourses étrangères c'est donc au moins par cette connexion que la contagion peut s'étendre aux usa et dans les autres grands marchés financiers la conclusion c'est que seul l'état chinois peut empêcher la cessation de paiement grâce aux réserves de change de la banque centrale et donc empêcher cette contagion, qui est évidemment le grand risque dans l'affaire Evergrande, pour le moment, il n'a pas manifesté son intention de mobiliser ses réserves. Autrement dit, quand je vous parlais de nouvelles qui ne sont pas bonnes, ça fait partie des nouvelles qui ne sont pas bonnes, parce qu'il y a tout lieu de craindre que si l'État chinois ne rassure pas rapidement les investisseurs chinois et étrangers, les choses peuvent dégénérer en panique. Alors on peut espérer vous supposer que quand même, il agit en sous main pour empêcher une crise systémique à l'Allemagne. Ce serait évidemment un coup économique dur pour le pays et une perte de crédibilité face aux USA dans le conflit qui oppose ces deux pays géants. Alors là vous voyez, là, on dérive d'une analyse qui est purement économique à une analyse qui est politique. Alors il n'y a, a pas à s'en émouvoir puisque à ce niveau, bien évidemment, les, le politique et l'économique interfèrent, se rejoignent et les décisions de, de, de gouvernance et de gouvernement économique que sont amenés à prendre à un certain moment les dirigeants politiques, ça fait partie du sujet et évidemment quand on est un dirigeant politique et qu'on prend des décisions fustelles dans le domaine économique, on le fait sur des considérations politiques alors et ce que je viens de vous dire là ben, peut donner à penser que ben, les chinois n'étant pas fous ils vont faire ce qu'il faut pour, pour sauver Vergrand. donc il n'y a rien à craindre Eh bien c'est pas si sûr C'est pas si sûr d'abord parce que nous ne sommes pas dans la tête des dirigeants chinois qui peuvent penser autrement et rappelez-vous en 2008 quand, les, quand le Lehman Brothers était dans, le, dans la seringue qui mène à la faillite quand ça s'est su, les financiers, les boursiers, les investisseurs étaient plutôt optimistes, voire très optimistes, en disant de toute façon c'est tellement énorme que si ça tombe, c'est le système qui s'effondre, donc le gouvernement américain ne laissera pas cette banque sombrer. Eh bien, à l'époque, le président était un certain George Walker Bush, et Bush a dit à Lehman, désolé, désolé les gars, mais vous vous êtes trompés dans vos anticipations, le gouvernement américain ne vous sera pas, on mobilisera pas l'argent de la, Federal Bank, de, la pardon, de la, Banque fédérale, de la Fed, donc voilà, euh, on mobilisera pas l'argent de la Banque centrale, donc de la Fed, pour vous sauver, ce qui avait entraîné la suite que vous connaissez. Donc, après tout ce que les Américains ont fait, eh bien peut-être peut que les Chinois également pourraient le faire. Donc, à partir de là, la psychologie des marchés financiers est un élément essentiel, surtout que l'historique... En question n'est pas bon donc on peut très bien imaginer que quoi que fasse le gouvernement de Pékin ou ne fasse pas le gouvernement de Pékin dans la période qui s'ouvre les fake news et messieurs les rumeurs vont circuler et ce qui serait donc déterminant c'est qu'une panique s'empare des bourses chinoises et occidentales bien sûr d'ailleurs c'est une hypothèse tout à fait sérieuse puisque selon le journal les échos le gouvernement chinois aurait aujourd'hui aujourd'hui, c'est euh, quand j'ai fait la vidéo, Donc la vidéo que je l'ai enfin, préparée hier ou avant-hier, donc si je la mets en ligne samedi, pour vous c'est il y a 48 heures, il y a 24 ou 48 heures, donc le gouvernement chinois aurait appelé les autorités locales à se préparer à une éventuelle faillite du géant de l'immobilier. Alors, se préparer à une éventuelle faillite du géant de l'immobilier, c'est tout simplement, euh, part en particulier, c'est le maintien de l'ordre, euh, de l'ordre civil, pourquoi C'est parce que des milliers d'acheteurs d'appartements risquent d'être spoliés si le promoteur cesse son activité. Alors pourquoi C'est parce que des milliers d'acheteurs, des milliers de particuliers qui donc, sont acheteurs de ces appartements, qui sont donc acheteurs de programmes sur plan, hein, comme si vous achetez un programme un appartement chez Nexity, Bouygues, euh, euh, Cogilim, voilà. Hein. Euh, donc ces gens euh, achètent sur plan, ils ont commencé à payer, et ils sont peut-être même très avancés dans le paiement, et puis eh bien, ils ont appris, parce que euh, c'est effectivement l'information qu'a qu donné le promoteur, euh, que eh bien, euh, tout était arrêté, que le promoteur ne pouvait pas continuer son activité à l'heure actuelle. Donc les programmes sont gelés et compte tenu de la situation de la santé financière de la société, il risque fort de ne jamais redémarrer. Alors vous imaginez ce que ça signifie pour les acheteurs d'appartements en Chine. Je ne sais pas si en Chine il y a les mêmes mesures de protection qu'il y a en France. Mais s'il n'y a pas des mesures de protection qui, qui garantissent leur, leur, comment de, les, de les dédommager quoi qu'il arrive, pour eux, c'est une perte sèche qui peut être colossale, puisque je ne pense pas qu'en Chine, l'immobilier soit très bon marché. Alors, ce, que, ce qui peut donc se produire en Chine, eh bien, tout simplement, ce sont, ce sont des émeutes. Et le fait que le gouvernement ait demandé aux, aux autorités locales de se préparer à faire face à ça, eh bien ce n'est pas un, signe, un signal très favorable de ce que sont ses intentions en ce qui concerne le sauvetage du promoteur. Alors en ce qui nous concerne, comment nous, quand nous sommes investisseurs, nous préparer à la suite Alors la question se pose surtout pour les investisseurs en bourse qui pratiquent des modes de gestion qui passe par la détention d'instruments financiers sur des durées d'au moins quelques mois ou de plusieurs années. Pourquoi Quand on est engagé en bourse pour de longue durée, euh, l'idée c'est évidemment de rester engagé, hein, c'est le fondamental de la stratégie dans laquelle on est dans ce cas-là, et la question de savoir comment on va traverser cette période tout en restant investi en bourse euh, se pose, messieurs. sûr. Alors, il y a trois types de stratégies possibles. Je vous propose de les examiner, de les examiner rapidement. La première stratégie, ça va être de soustraire ben, la totalité du portefeuille au risque des marchés financiers, au minimum du, au minimum du portefeuille d'action. Donc, cela signifie qu'il faut se mettre à 100% en liquidité. Alors, quand je dis il faut, ce n'est pas forcément que c'est la bonne solution, mais pour appliquer cette stratégie, euh, ça passe par la mise en liquidité à 100%. De, de notre portefeuille alors justement euh, quand je dis que c'est pas forcément la bonne solution euh, elle a beaucoup d'inconvénients cette solution euh, bah, l'expérience à l'expérience cette stratégie pose la question à quel moment revenir sur les marchés c'est évident alors c'est là, là que ça devient plus compliqué et c'est là qu'on voit que la théorique avec cette euh, stratégie plutôt théorique euh, si on revient trop tôt eh bien, on se jette dans la gueule du loup c'est à dire que on on revient dans le, les difficultés qu'on a voulu éviter. Euh, revenir trop tôt, ça veut dire que s'il y a eu un impact baissier sur le marché, cet impact n'est pas terminé. Et comme on n'a pas la boule de cristal, on va forcément décider que, ben voilà, que ça paraît être le moment de revenir. Mais ce genre de décision, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois, ce genre de décision, on essaie toujours de les prendre avec une apparence d'objectivité et de rationalité, en général, on n'a pas vraiment des éléments fiables. L'autre voilà. euh, problème, ben, l'autre inconvénient, ça serait de revenir trop tard. Et dans ce cas-là, revenir trop tard, ça veut dire que eh bien, les marchés auraient repris leur ascension, après une phase de baisse, et si on revient trop tard, eh bien, on aura manqué les gains du rebond des marchés. Et c'est souvent juste après la phase de baisse que les, que les gains sont les plus importants, que le rebond est le plus fort. Donc c'est quand même embêtant. On voit bien que s'il est, il est simple de décider de se mettre en totalité en liquidité, il n'est pas du tout évident ensuite de savoir comment piloter cette stratégie. Donc finalement, la méthode ne résout pas vraiment le problème, elle ne fait que le déplacer. Et on revient sur la question finalement tout à fait classique, qui est quel est le bon moment pour investir en bourse Et on sait que c'est une question que c'est une question qui, qui recouvre en fait un faux sujet, un faux problème. Deuxième stratégie possible, on va considérer que notre portefeuille est bien constitué pour demeurer résilient dans la l'acte boursière, boursière ou dans toute crise boursière, donc ne rien faire. Alors ceux qui sont des investisseurs de long terme doivent reconnaître ce dont je parle, eh bien ça concerne bien sûr les, plus particulièrement les investisseurs sur des portefeuilles passifs, équilibrés, qui sont conçus pour être conservés sur du très long terme. Et donc, ça veut dire que dans leur conception de base, euh, les, les constituants du portefeuille font qu'ils sont capables pour s'adapter à toutes les situations boursières sans que l'investisseur ait à les modifier. Soyons positifs, pour ces investisseurs, ce type de situation, eh bien, ça serait un test en vraie, de, en vraie grandeur de la résilience de leur portefeuille, qui devra baisser moins que les indices de référence, et aussi de leur propre résistance, résidence psychologique, euh, qui consistera donc à résister à la tentation de sortir de la bourse à ce moment-là. La troisième stratégie, c'est un aménagement provisoire de la précédente. C'est-à-dire que l'investisseur va déroger momentanément au principe de la gestion passive, c'est-à-dire au principe de ne pas sortir de la bourse quoi qu'il arrive, en intervenant, en dehors du calendrier prévu, puisque la gestion passive prévoit euh, tout de même des rendez-vous. L'investisseur donne à son propre portefeuille des rendez-vous avec une fréquence qui, en généralement, n'est pas, pas grande, qui peut être tous les mois, tous les trois mois, tous les ans. Bien là, euh, il sortira de ce calendrier de rendez-vous pour décider d'agir sur son portefeuille, en l'occurrence de couvrir ses positions. Alors vous allez me dire, oui, mais euh, autrement dit, on revient sur la première solution euh, dans laquelle l'investisseur va agir sur son portefeuille. En fait, non, ce n'est pas ce n'est pas identique à la première solution, d'une part parce que ce n'est pas un déplacement du problème, étant donné qu'il ne sort pas de son portefeuille en réalité, il va le couvrir, ce qui n'est pas pareil, et puis donc le portefeuille demeure investi et la composition est quasiment inchangée. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien les techniques boursières, qui ne sont pas des, des, des praticiens un petit peu, euh, un petit peu habitués de, des marchés financiers, euh, couvrir un portefeuille, ça veut dire quoi eh C'est tout simplement y ajouter ce qu'on appelle des, des instruments de couverture, donc des, des, euh, des instruments financiers qui sont adaptés pour soit empêcher euh, la baisse, euh, soit euh, la compenser. Voilà, l'idée au fond est, est toute, toute simple. Pour approfondir ces trois stratégies, vous pouvez obtenir gratuitement le rapport que j'ai rédigé via le premier lien de la partie description, qui sera d'ailleurs visible 6 cm sous la vidéo. S'il ne l'est pas directement euh, visible sous la vidéo, bien vous pouvez à ce moment-là ouvrir la partie description en cliquant sur le plus, les images, etc. Etc. etc. Il suffira d'indiquer un email valide dans le formulaire. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales en vous inscrivant pour un coaching. Le lien est dans le haut de la partie d'inscription. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la meilleure stratégie actuelle pour faire face à, aux risques qui naissent de l'affaire Evergrande. Pensez à partager, à liker. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche. À bientôt